Bonjour! <rire> voilà, c'est Hugo. Attends, t'es pas quoi? Attends, mais merde, du coup, je vois pas. Attends, t'as pas une euh, cam euh, bien? Bah, attends, attends, passe-le-moi les règles. <rire> Passe-moi les règles. <rire> Passe-moi le volant là, je En fait, ouais, dis-toi ton micro faut qu'il soit... genre en vrai une bonne position c'est genre qu'il est sous toi genre toi au niveau de ta gorge ou ton ou tes ou de tes têtes tu vois après après... Je... après je voudrais essayer de le faire plus en haut ce qui serait un peu mieux pour bah, pour éviter bah je vais taper au clavier ici quand même parce que bon ah ouais mais Bonjour je suis Taber. Euh... Cé... Cé... Euh, laquelle... okay. <rire> montre moi ton cv, alors prends la caisse Montre moi ton CV je vais Oui moi aussi Attends le <rire> <montre> CV <rire> vas-y allez, on va chercher le dossier attends. <rire> non mais c'est pas l'écran je peux voir. C'est comment elle, elle est mis ta perche là Ah non attends T'es où toi Là. <rire> Qui montre ça Vas-y mets mets la cam à l'autre bout de, de, de, de l'autre bout du bureau l'autre bout du bureau Attends l'autre bout Attends putain bon, que je vois toi et ton micro et ton clavier Attends ça va être le bordel attends C'est une énigme là, pour bouchon Sonic, là <rire> mets la cam à la place Voilà parfait. Mais non mais non <rire> mais non mais, mais, non, mais... À, à, droite de ton clavier. à droite de ton clavier Je vais appeler un numéro je Oh là là, là. Okay. Ouais. Ah, un verre <rire> Là, elle est juste en dessous toi le micro! Mais ça te gêne pas quand tu joues! Oui, ça va, mais si je faut que je fasse ça! <rire> ouais, bah tu vas taper dans le micro, c'est pas grave! <rire> <Okay>. <rire> bon conseil. Alors Allo? <rire> J'entends plus rien! Quelqu'un <rire> <à> m'entend? <rire> ah, d'accord, tout le monde est parti! <rire> Hello! <rire> Alors... Alors attends. Mec, <rire> <rire> ouais, c'est... trop space ton micro là. Ok, ouais, je vais le mettre à 70%. Attends, par contre, c'est cher... Tu par la fenêtre pour voir. T'es obligé de quitter... Non, okay. mais c'est pas le... <rire> voilà. Allo. Tu vois là là en vrai, tu vois, de base sur Discord, t'es pas trop fort et tout. Et, et sur quand tu... Ça te... Enfin, tu peux essayer de le coller un peu plus à ta boue Enfin, bah, bah si tu le colles pas non plus mais tu peux le remonter pour que ça te gêne moins le... Ouais bah c'est pas mais grave, bah... c'est déjà pas mal qu'est-ce que je vous pourrais présenter Salut Pikachu <rire> euh... Ah merde Et alors attends, Hugo Est-ce que Attends, j'ai tombé mon Mickey à Jusuf euh, Regarde, voilà. t'as vu Steven J'ai toi, regarde, attends, merde <rire> Regarde <rire> Steven, j'ai toi Bah attends, y'a un truc... <rire> je... Je joue pas Batman, moi Oui, mais oh, t'es es es jaune, t'es jaune et gros <rire> <rire> ouais, bon non plus, je sais pas pourquoi. <rire> enfin, bref, remets ta camoutée comme tu l'avais mis. Enfin, ok, alors bonjour. Oui, y a pas de sur ah, bonjour. Je... Attends, le tour Ah, c'est une Samsung, je connais. Oh ah, merde, merde, j'ai cassé le droit de Kirby. Fais chier. <rire> <rire> <rire> J'ai puté... amputé Kirby. Ah mais son micro il est vachement fort, genre hein. on entend tout. Genre il pète un coup, on l'entend, clairement. Hein. Hein. Attends je vais essayer. <rire> non mais ça. On va te lever je crois. Bon Hugo lance un stream là. Ok, alors bonjour tout le monde. <rire> ah bien c'est rec encore Oui c'est que... rec <rire> euh, euh, Dis au revoir Merci YouTube au, au revoir Je suis la régie, au revoir Bonjour.